monde, on se retrouve pour un nouvel épisode qui doit être l'épisode 2 sur ce jeu que j'adore qui est Europa Universal X4. Aujourd'hui nous jouons les états pontificaux dans le dernier épisode de la semaine dernière. Nous avions commencé un premier épisode qui s'était assez mal terminé puisque j'avais pris une grosse quoi. J'ai relancé une partie, j'ai refait la même chose j'ai réélu exactement le même événement. Donc on va assuj assujettir Naples mais auparavant on va dépasser notre limite des forces Donc j'ai décidé de prendre Aragon qui est plus puissant que Milan à mon avis Ils ont 13 000 hommes ça fait plus que ce que j'ai eu sur les Milanais euh... Voilà tant que c'est un allié bah, il a plus de points Et la France m'adore malgré le fait que je sois copain avec euh, ennemi avec la Provence Donc on va prendre en alliance la France Non pas pour gagner ma guerre mais pour me garantir une sécurité contre la coalition qui va inévitablement se former. Sauf si je décide de faire une paix un peu spéciale. Euh, et que je décide de prendre quelques provinces. Ce qui est possible aussi. Je peux prendre euh, Naples. Et peut-être une autre province dans la campagne Et puis c'est bon. Euh, mais on va plutôt profiter du fait qu'ils n'ont absolument aucun allié... Bon j'ai eu exactement le même événement avec les Hussites J'ai fait un nouveau début de partie qui m'a pas duré très très longtemps Moins que le, dernier, moins que le premier épisode à mon avis euh, J'ai eu le temps de faire quelques revendications sur mes voisins, rien de très folition Et je m'étais trompé dans le truc, quand on fabrique une revendication il y a marqué le le, coup de... enfin, le niveau de développement de la province qu'on revendique Donc je revendiquais Venise au cas où je fasse une guerre contre Venise Et que j'ai pas d'expansion agressive Ce qui risque pas tellement d'arriver si j'attaque Naples maintenant Donc, On va attendre le... Ils ont annoncé que j'étais leur rivaux Je peux pas faire euh, le contraire Ah dommage On va attendre le premier parce que je crois bien que les IA s'affaiblissent un petit peu Enfin euh, prennent euh, prévoit un mois avant la, la déclaration de guerre je veux dire, euh, c'était pas clair du tout, je m'en rends compte. <rire> je veux dire que les IA euh, ne, ne mettent pas la maintenance de leurs troupes à 100% et elles partent du principe qu'elles la mettront à 100% lors d'une bataille. Et pareil pour les forts, elles mettent pas de troupes. Bon là lui il était activé. Mais ça arrive d'avoir des forts vides. Euh, J'ai attaqué absolument tout seul C'est ça, enfin avec mes deux vassaux Donc on va la jouer sécurité Vous venez avec moi, si jamais vous avez des bateaux Je préférerais aller voir avec les miens Hop, ok, on va taper On a gagné, ils sortent leur bateau Pas tellement envie d'affronter leur bateau J'ai surtout envie d'augmenter de, de, la vitesse du siège Voilà, c'est bien parti Si je décide de d'en le cabus belgique je l'ai j'aurai Naples donc Naples il je, je, je compte pas Bologne Ferrari Florence Gênes Luc, Raguse Venise Albanie Bosnie et Siley et même si je le fais en fin d'année pour perdre directement euh, vu le koa la vu la coa j'aurai quand même 58 avec les deux les trois plus bas euh, et je perds pas, pas 8 par an le but étant d'en garder un maximum en dessous de 50%. Parce que je ne connaîtrais pas trop le jeu. Sinon il risque de se coaliser. Mais vu que j'ai l'Aragon et la France. La France qui a beaucoup trop de monde. Déjà plus de 20 000 hommes. Plus l'Autriche qui a un peu moins de 20 000 hommes. Je devrais m'en sortir. Alors. Le cardinal ne veut. La tradition est fort ancienne pour les papes de nommer leurs parents au collège cardinalis. Si certains regardent cette pratique comme du népotisme... Pas faux, les cardinaux neveux ont une place assurée au sein de la curie. Or, un nouveau cardinal doit être présenté, doit être à présent nommé à Mantoue. Et Eugénius IV doit décider si l'un de ses parents ferait un bon candidat pour occuper le siège de Mantova. Euh... Nous devrions mettre un terme à cette tradition, ou alors je fais un cardinal neveu pour le pape. Je sais pas ce que ça rapporte en fait. On va essayer. Oh, la, le comte de Mantoue a refusé de reconnaître le neveu du pape Génus comme nouveau Cardinus de Mantova. <rire> Mince <rire> J'ai tenté de faire un truc un peu corrompu. Et ils ont pas tort les Russites, je suis un peu corrompu parfois. Le fait du népotisme. Il est en train de débarquer des troupes là où je rêve. Bon, y a qu'une unité mais si jamais on peut, on peut les écraser en chemin. Alors euh, où sont mes bateaux Où sont ces bateaux Là c'est ma liste de bateaux Ok on peut les classer par... Non on peut pas les classer C'est gagné on a coulé un bateau Ok ça me convient Ah mais il s'est mis sur le port donc du coup sa troupe a débarqué quand même euh, Et du coup j'accélère plus ça On va quand même le faire Bonjour les bateaux Hop deux bateaux de coulée et bientôt de nouveaux bateaux de coulée. Hop, on enchaîne. Et on a pris le siège de Naples. On va faire un tout petit aller-retour ici. Ah, s'ils s'en vont, on va aller taper eux. Ah, ils s'enfuient. Je peux pas les vassaliser, je pense, euh, pour l'instant. Donc, soit on les siège partout, soit on écrase leur armée. Je, je pense qu'écraser leur armée est plus simple. Faut juste pas que je me. Oh, ça c'est bien. On a écrasé la première armée. Et il y a même quelqu'un qui est volontaire pour me rejoindre dans la guerre. Mais je pense que c'est terminé là. Non, toujours pas. Il y a une bataille navale. On rejoint si on arrive à temps. Hop. Ne vous accrochez plus à moi. Séparez-vous. On s'étale. On a gagné la bataille navale avant que j'arrive. Bon, je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu. On va leur demander plein de sous. Voilà, parce qu'ils vont devenir tellement puissants que j'ai envie de les affaiblir un peu en les ruinant. Et donc, du coup, mes deux vassaux me détestent. Alors, et pourtant, je suis en train d'améliorer mes relations avec eux. Je me suis fait attraper là-bas. Améliorer les relations... Enfin, me déteste, non, il me déteste pas, il se considère juste plus puissant que moi et peut-être pas à tort. 1, 2, 3, hop, on va remonter les troupes au maximum. Maintenant, de la marine à zéro. Où sont mes bateaux Là-bas. On va plutôt les mettre du côté de Rome. Alors, on va prendre du mercantilisme. Je préfère faire ça, même si la France est bien sympa. Florence n'est plus un rival valable pour nous. Naples non plus. Capacité de gouvernance. Je sais pas ce que c'est la capacité de gouvernance et ça me tue le Donc nombre total de soldats de Urbino. Ah mais c'est moi. Ah on peut voir les nombres de soldats, nombre de bateaux et réserves militaires des pays ici. D'accord, c'est bon à savoir. Donc moi j'ai quelqu'un à mettre. Euh, je mettrai bien la Lituanie. A mon avis ça va pas durer avant que la, la Pologne devienne maître de la Lituanie, on verra bien. Eugénius n'est pas très bon, mais il a 60 ans, donc 66 ans, donc il va bientôt mourir et on aura un nouveau pape. J'imagine qu'en étant pape on n'a jamais de conseil de régence vu qu'il qu y a toujours un nouveau pape qui est élu. Donc Venise a rejoint, tant que, euh, décla que quelqu'un déclare pas la guerre de coalition, on est bon. On va améliorer nos relations qui sont pas top top top avec les autres pays. La France c'est génial par contre. La, j ai, j ai, la France a monté ses relations avec moi de 50 en améliorant ses relations elle-même. Euh, Est-ce qu'on prend des conseillers J'ai pas encore plein de sous, donc on va dire que. Fanatiques catholiques en Calabre, bah euh, ils sont deux, vous êtes deux. Enfin ils sont 2000, vous êtes 2000, débrouillez-vous. <rire> J'ai envie de dire. Non c'est un, un vaseau rebelle donc on va pas l'aider Ah renaissance Sapopé a popé où j'ai pas lu Ça a popé à Salus Donc eux ils tombent bien <rire> C'est un pays indépendant c'est bien ça Alors croissance de l'administration Alors Oh je peux augmenter mes relations diplomatiques C'est génial ça Sachant que j'en ai une en trop et ça gagnerait de l'influence pour les nobles. à bonne race, grande... Donc, alors que l'état et la bureaucratie sont en plein développement, le besoin de trouver des gens capables de contrôler et d'administrer les diverses possessions et bureaux se fait toujours plus pressant. Les nobles, par tradition, ont toujours été plus associés au service des armes. Mais ils ont clairement exprimé le fait qu'ils s'attendront toujours à occuper les premiers rangs dès lors que des offices sont disponibles. Les bourgeois, de leur côté... Prétendent que les nobles ne considèrent de telles fonctions que comme de simples récompenses et n'en font guère usage que dans le but de s'enrichir. Nous suggérons de nommer des, des individus qui le méritent. La mort inattendue d'un secrétaire de confiance a laissé un poste vacant, objet de toutes les convoitises. Les bourgeois soutiennent un candidat alors que les nobles attendent que nous en choisissions un autre. Tous deux étant des hommes de talent, la décision sera donc purement politique. Ah, d'accord. Et on peut même aller voir l'éclair. Dans ce cas-là, les nobles sont déçus, parce que c'est les nobles qui attendaient. Je pense qu'on va décevoir les bourgeois, quitte à avoir une petite révolte. Et rendre content les nobles pour avoir la relation diplomatique. Euh, Est-ce que je peux rendre content les bourgeois Sachant qu'il faut que je ne peux pas dédonner plus de 5%. Non, je vois pas trop vraiment comment je pourrais faire. À moins de prendre aux États. Il y en a qui sont déjà passés en dessous de la loyauté minimum. Bon, du coup, il me colle un malus, les bourgeois, je crois, oui. Agitation dans le pays. Coût de développement. Efficacité commerciale. Ok, bon. Tant pis, tant pis, tant pis. On a fâché les bourgeois, mais fallait bien fâcher quelqu'un. Ouais, j'ai descendu leur... Euh... D'ailleurs, je peux pas le refaire. En fait, le, pour le truc, c'est que confisquer des terres, ça fait perdre à tous les ordres. Donc j'aimerais avoir les nobles à 52, les clercs à 56, euh, pour pouvoir leur retirer des points. Mais je peux pas vraiment leur retirer du contrôle. Ah, c'est quoi comme touche, ça euh, Bon, j'ai cliqué sur une touche de mon clavier. Et ça a activé la, la touche pour recruter des unités. Ouais, je sais qu'ils sont des loyaux, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse bon, tout, Heureusement, ils sont pas trop puissants. Si ils étaient trop puissants, ça serait vraiment embêtant. Mais là, on reste copain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui ont une expansion agressive très importante sur moi. Et qui restent copains quand même. Enfin, qui ont beaucoup de... Ouais, c'est ça. Je pense c'est parce qu'ils sont chrétiens et tout, mais. Mais je suis content. Florence, par exemple, elle devrait me détester. Ah, je pense que c'est parce qu'elle est en guerre contre Mantoue et Mulhouse. Mulhouse, qu'elle. Qu'elle ne fait rien. Mulhouse, c'est où C'est pas en France, Mulhouse Ah, si C'est en. Là, il y a Lorraine, donc c'est en dessous de la. Alors, de... j'ai un trou. De l'Alsace Alsace qui... Ah non, c'est peut-être en Alsace d'ailleurs, Mulhouse. <rire> Excusez-moi les Mulhousiens. Euh... On perd des points administratifs ou des points diplomatiques. Donc on va prendre aux nobles et donner aux bourgeois. Comme ça on repasse plus près de l'équilibre. J'ai fait l'inverse, c'est trop bête. <rire> ah j'ai pas été malin, j'ai mal lu. Eh bah tant pis. Tant pis, tant pis. Donc j'ai envie de reconfisquer de re des terres mais dans ce cas là les clercs seront mécontents aussi. On va faire quand même après avoir mis mon état maintenant ce maximum. On va se mettre bien au milieu. Et nappe l'état 100% oui, c'est normal je crois. Opinion envers véritable pontificaux, niveau de développement. Surtout la puissance des vassaux qui est beaucoup trop importante. Pourtant j'ai 17 et eux ils ont 7 et 5. Euh, excuse moi mais entre 7 et 5 et 7 plus 5, 12. 17 c'est au dessus de 100%. Hein. Et lui il considère qu'il a 144% de ma puissance avec tous les vassaux. Aïe. Bon ça doit jouer sur le niveau de développement des provinces ou je sais pas quoi. Ou alors les réserves peut-être. Euh, quoi qu'il en soit, on va réclamer des terres. Voilà, ouais, nous sommes un État qui contrôle ces terres. Le truc c'est qu'il m'a recollé de l'agitation dans le pays et maintenant j'ai des provinces un peu trop agitées. Claire, bourgeois. Bon, ça va se tasser, l'éclair ça va se tasser vite, j'espère. On gagne 0,32 par mois. C'est pas aussi rapide que ce que je pensais. Hey hey hey. C'est pas grave, mais comme ça on contrôle 40%. Euh, on est en 50, en 54. Je vais me permettre d'annexer un de mes deux vassaux. Si jamais j'ai réussi à les. à leur faire comprendre que je, je suis pas si méchant que ça. En Apple, J'ai pas vraiment d'espoir de les faire repasser en dessous des 50%. Mais ça me permet d'avoir euh, la moitié sud de l'Italie, grosso modo. Même si c'est plus faible, plus faiblement développé, oui. La moitié sud de l'Italie, euh, je dis pas non. Hein. Prendra la moitié nord quand elle sera sortie de l'Empire. Pas à pas. En soi, Venise, je pourrais commencer à les attaquer maintenant. Mais, mais c'est juste en théorie, parce qu'en pratique, euh, je vais pas les attaquer. Je ne vais pas les attaquer alors qu'ils sont dans une coa contre moi. Normalement, l'Autriche, la France et l'Aragon et moi et le sud de l'Italie avec Naples, on devrait être suffisamment fort pour euh, démonter tous les Italiens qui se mettront sur notre chemin. Bon, le truc c'est qu'il y a aussi la côte de, de Raguse. Bon, bon, bon, bon. En tout cas, c'était un meilleur, euh, une meilleure partie que la partie d'avant. Mettais... Enfin, que oui, la partie d'avant. Où je m'étais un peu fait éclater à la fin de la guerre. Là, pour l'instant, ils n'ont pas déclaré. Bon, si jamais ils déclarent et que je perds, euh... je serais embêté. Mais en attendant. Ah, l'éclair, c'est bon, ils sont repassés. Les bourgeois, ça va être assez long, je pense. Je gagne combien sur les bourgeois 0,32 autant que l'éclair, quoi. Ah, oh, ça va être long pour remonter jusqu'à 30%. Sachant que vu que ça s'équilibre, plus je vais m'approcher des 30%, enfin plus je vais m'approcher des 36% exactement, plus ça va être long. Ah, ça leur fait gagner juste de l'influence. Ah mince, <rire> ils me demandent des trucs. Ah, je me suis fait avoir. Alors, <rire> lors de la réunion, les, les États des États pontificaux, les ordres ont avancé diverses requêtes. Répondre à l'une d'entre elles pourrait présenter gr de grands bénéfices sur le long terme. Les clercs demandent que nous invest investissions pour assurer la prospérité de leur domaine dans la province de Terracine. Euh, Terracine, valeur fiscale de base au moins 5. Si elle est menée à bien, cette requête aura pour conséquence, ils gagnent en loyauté, on gagne en prestige. Ne pas répondre à cette requête aura pour conséquence Gain plus 5 en racines, Le point d'équilibre de la loyauté des clercs Est rabaissé de 5 jusqu'à Pendant 20 ans Ok Ça dure 20 ans en fait Alors accroître la production en Rome Les bourgeois Gagnent en loyauté Et on gagne des ducats Sachant que je peux répondre à un seul truc Donc il faut que je choisisse Et les Nobles euh, Ils veulent plus aucun pays n'a moins 15 d'opinion à, à l'égard des états pontificaux du fait de leur expansion agressive. Ah, donc pour répondre à la requête, il faut que je laisse la coalition décroître jusqu'à ce que le pays qui est le plus coalisé contre nous ait moins de moins 15. Donc, moins 14 au maximum. D'accord. Et c'était quoi les autres Terracine, valeur fiscale de base, au moins 5. C'est peut-être plus facile à faire, ça. C'est ça, la valeur fiscale. Ok, bah, je peux monter facilement de 2. Et Rome, production de base d'au moins 11. Alors, euh... euh, c'est les bourgeois qui m'intéresseraient le plus pour euh, regagner des points Le truc c'est que si je réponds pas aux nobles, leur point de rééquilibrage il va passer à 29,30%. C'est-à-dire en dessous de ce qu'il faudrait. Mais en même temps, si je réponds pas au truc des bourgeois, de toute façon les bourgeois ils sont à peu près à 30% et je n'arriverai jamais à les remonter. Donc on va répondre aux bourgeois. Ah je crois que j'ai compris en fait. C'est si jamais en 20 ans je fais pas ce qu'il faut. J'aurai un malus sur Rome, mais j'ai pas de malus sur Rome par défaut. Hop, c'est fait non euh, si cette euh, truc est gagnant loyauté, hop, c'est fait et des ducats. OK. <rire> c'est ça, donnez-moi des points pour euh, développer mes provinces. Je le ferai naturellement, mais si jamais vous me donnez des trucs. Allez donc je vais pouvoir les reconvoquer. Ça va redonner de l'influence et tout et je pourrais re-accepter la... la décision des bourgeois à partir de 57. C'est cool. J'aime bien ce système. Bon, ils sont trop puissants, mes, et... mes... mes vassaux, donc je peux pas faire grand-chose. Allô Ah, ah, euh... ah là, là, là, là. je ne peux pas faire la réforme juste avant. Dis la petite réforme. Dépenser 20 points permettrait de... Capacité de gouvernance, je sais toujours pas ce que c'est. Euh, on perdrait de la stabilité Ça m'intéresse hmm, On va les faire gagner en points Comme ça Normalement Oui on est repassé où il faut Ils ont un quart chacun et Les bourgeois ils ont 10% Je peux pas faire des trucs au clair moi Capacité de gouvernance plus 100 Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire <rire> Je veux bien gagner de la capacité de gouvernance Mais Absolutisme Bon Réforme gouvernementale C'est peut-être Mais non mais non c'est pas ça Je sais pas ce que c'est Bon on a pris un peu de, de, de retard Dans la réforme gouvernementale C'est à moi ça ah non, nous ne possédons pas cette province, mais nous en possédons d'autres États. Mais c'est quoi cette carte Je crois que c'est une carte de de développement ou de ah c'est peut-être ça. Non bon je sais pas. Peu m'importe. Je peux pas réclamer des territoires à Naples pour les faire petitir. Rapetisser plutôt. Prendre une province par la force. Ah bah il faudrait qu'ils soient loyaux pour que je puisse leur prendre une province. J'aimerais leur prendre une province, de toute façon ils sont des loyales, ce serait chouette de pouvoir leur prendre une province. Je prends Naples, comme ça je grossis beaucoup et eux ils rateraient six. Mais si jamais ça me fait du truc agressif, c'est pas intéressant. Bon alors il va falloir que je... Prenne... Donc il va falloir que je perde ma, ma koa moi. Et que je commence à prendre des territoires à mes voisins. Ah ah ah oui, ça je l'avais eu dans le premier épisode, dans le dernier truc, je ne l'ai pas eu. Gain de 5 en dévotion, perte de ducas et on reçoit dévotion annuelle plus un peu plus. Ah ouais, il faut peut-être que je fasse les trucs que je peux. Ça se développe à Rome relativement rapidement, c'est normal. C'est une capitale province européenne d'un niveau de développement de 20 et de 10, ok. On va quand même prendre les deux premiers trucs. J'aimerais bien prendre un... J'ai pas regardé mes bonhommes. Alexandrie et Valence. Mon autre commerce c'est lui et j'ai 8%. Oh c'est déjà pas mal 8%. Nous gagnons ici 1.48. Ah d'accord. <rire> On n'est pas exactement au même niveau de ma partie avec l'aragon. Où j'avais reformé l'Empire Romain tout Simplement, et où je gagnais 300 du cas dans le nœud de gêne, 300 quand j'avais des malus, 500 quand j'avais que des bonus. Enfin, bon, <rire> il y a moyen en fin de partie d'être vraiment supérieur sur des nœuds. Là, il y a 35 dans ce nœud là, 4 à Venise et 17 dans la Manche. D'habitude, ils sont un peu plus équilibrés que ça. Genre 30 là-bas, 35 ici et 25 ici. C'est marrant d'ailleurs qu'il n'y ait que 4 Ou alors il y a 11 et c'est moi qui rêve Ah je pense que... Euh, mais quoi Ah non 4 c'est ma puissance Et 11 c'est le nombre de Lucas Ah non ça fait 17, 13, 11 Donc si c'est plus équilibré Ils sont tous entre 11 et 17 papa -pa bah, je pense, je pense, je pense. Je vais faire une petite pause dans l'enregistrement et que je vais continuer à avancer pendant que pendant qu'on attend que la coalition s'arrête parce qu'il va pas y avoir grand chose d'intéressant en fait. Sinon, je vous reprends. Alors, alors, je vais pouvoir lancer l'annexion de Pérouse parce qu'ils sont retombés à 50% les deux. Donc, on va apaiser les dirigeants locaux de façon à pouvoir exiger l'annexion tout de suite. Hop! Euh, et normalement ça devrait être assez rapide Novembre 45 Ok ok Un nouveau papa a été élu et il nous est loyal Et il est beaucoup mieux que l'autre franchement La minutie de Innocentius euh, 8 Et ses capacités administratives nous permettront de réformer notre administration et d'augmenter nos revenus fiscaux Très très bien, et ça avance à grand pas quant à l'intégration de notre vassal. Euh, bon, je suis curieux de voir quelle va être la puissance de l'ensemble des vassaux une fois que je l'aurai annexé. Donc là on est à 122%,6%. Alors, l'archevêque électeur de Trèves a décrété un jubilé à trier une année particulière de rémission des péchés et de pardon universel. Il s'agit là d'une tradition chrétienne remontant à l'an 1300 lorsque le, pa le pape Boniface VIII décréta une, sainte année, une année sainte à Rome. Euh... Cela ne relève de nos prérogatives, pas de celles du premier chrétien venu. Ou alors, quelle merveilleuse idée. On va dire que c'est nous qui devons être responsables de ce jubilé. C'est. Enfin. Ah, J'ai pas envie d'être méchant avec lui. Alors maintenant des fortifications. Bah ben, on va payer un peu plus, hein, pour garder notre dévotion. Alors, ça c'est fait. Et il est remonté en inspiration à la liberté, mais ils sont passés à 104%. Donc Naples doit représenter un sacré gros morceau pour qu'il reste à 104%. Euh... S'il avait de la liberté de moins, ça me coûterait 104, mais je sais pas de combien ça progressait à chaque fois. J'ai perdu une place d'unité, c'est l'arnaque ça J'en avais 16 et en annexant mon vassal. J'en ai perdu. J'ai pas un... Non, j'ai pas les bâtiments encore. Oh. Ça, ça rapporte beaucoup. Bah ben, on va devoir jeter 3 régiments. Ce serait pas bon pour ma taille. Ils ont gagné 15%. ça va, franchement. Euh. Ouais. Alors, est-ce que je peux les annexer Oh J'ai suffisamment amélioré mes relations avec Sienne pour qu'il lâche l'affaire. En plus j'ai pas pris de province dans l'empire et quoi que ce soit. Alors 104 et coûte 2 par mois. Parce que base, même religion, même sphère culturelle mais j'ai une mauvaise réputation diplomatique. Bah c'est pas grave, on va attendre jusqu'à 60, 4 ans pour annexer une province, pas si déléant C'est beaucoup mais... Et après Naples devrait faire une taille un peu plus raisonnable sur l'ensemble de mes vassaux. Bon, ils seront pas contents, j'imagine, parce que niveau de développement, technologie diplomatique plus avancée, euh, ma réputation diplomatique est moins bonne. Mais ils feront une plus petite taille. Ça sera déjà une bonne nouvelle. Et une fois que la coalition sera bien démantelée, on pourra recommencer à attaquer les gens. Ah, Ferrari, il a mangé. Luc s'est retiré de la coalition contre nous. Améliorer les relations. J'ai pas amélioré mes relations avec Luc. Si, d'accord. C'est pour ça, parce que, -ce que je les y ai poussés. Euh, ok, c'est une véritable bénédiction, c'est dommage pour le le gain en... en désir de réforme. Le désir de réforme a déjà sacrément monté. Et résistance à la réforme, ça c'est une nouvelle statistique, ou alors elle n'était pas visible avant. C'est la capacité du pays à résister aux propagations de croyances nouvelles depuis des foyers de réforme. Et donc ça réduit les chances que nos provinces cèdent au prosélytisme. Hum mmh. hum... Qu'est-ce que ça veut dire prosélytisme Petit instant recherche Google Prosélytisme Le prosélytisme désigne l'attitude de personnes cherchant à susciter voire forcer l'adhésion D'autres personnes à leur foi Ah d'accord Ah oui ils traduisent pas Ils disent aussi c'est similaire aux zèle religieux Ok bah nos provinces ont moins de chances d'être convertis quoi ça me convient, 21% ça va vite, Venise est parti alors que je leur ai rien dit, voilà tout le monde commence à partir, c'est bon, donc là théoriquement euh, si j'avais un diplomate de disponible, on va prendre le bosniaque, je pourrais leur déclarer la guerre, Gêne et membre de la coalition contre vous, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord, et si j'appelais la France Oh, je peux appeler la France. On serait beaucoup plus nombreux. Ha, <rire> Ça sera probablement pour le prochain épisode. Mais <rire> vous voyez les désignés. Alors, la Bosnie, j'envoie un mec chez eux pour qu'ils me kiffent. Et eux, ils font dans la coalition. Dernier restant. <rire> vous êtes sérieux, les bosniaques Vous m'adorez. Vous m'adorez. Et vous avez un... Une attitude amicale. Sortez donc de cette fichue coalition. Je pense que la France a beaucoup d'armées parce qu'elle a beaucoup d'armées toute seule et parce qu'elle a plein de petits vassaux partout. Bosnie s'est enfin retiré de la coalition contre nous. C'est bien. Les Ottomans ont pris Byzance, ils ont pris une partie de la Grèce. Et ils sont en guerre contre l'Albanie, Venise. Ah, contre Venise, c'est peut-être eux qui ont forcé Venise à quitter en fait. Je pense que c'est ça, c'est les Ottomans ont déclaré et Venise a dit... Ah, je suis dans une grosse guerre. Ah, réforme gouvernementale. Nos avancées permettent de promulguer une réforme gouvernementale. Euh... D'accord, d'accord. Tolérance envers la seule vraie foi, plus deux. Ça m'a l'air intéressant Vitesse de recouvrement des réserves militaires C'est bien Mais ça me paraît moins surpuissant Ça je peux pas le faire tant que j'ai pas les... La, la, de la colo Et je pense que je ferai pas de colonisation Ah ça coûte 150 points après D'accord je me dis qu'après c'est 200, 250 Ok Et à la fin 400 Ouais d'accord euh... motif des effectifs marins Toto et limites navales. Les chances de capture. Je vais prendre euh, la tolérance envers la seule vraie foi. Ce qui fait qu'on est à 7. Donc les territoires que j'ai qui sont catholiques... Ah, c'est l'hérésie c'est représenté par les hussites maintenant. Orthodoxe et copte. Avant c'était représenté par euh, orthodoxe ou copte, je sais plus. Euh... euh donc, tant que j'ai des provinces catholiques, j'ai 5 de tolérance plus maintenant. Je suis passé à 7, c'est ça Réforme gouvernementale, papoté. Moins 7. Ok, donc même si jamais j'ai confisqué des terres aux ordres et tout ça, personne n'est agité, agité. Et par défaut, sur les provinces normales, on a moins 8. Pourquoi là, il y a un peu plus Ah non, là, il y a un peu moins, surtout. Ah oui, non, à Rome, il y a moins 5 trucs parce que enfin, parce que j'ai confisqué des terres aux ordres, donc ça a fâché un peu tout le monde. Mais moins 8 d'agitation, c'est vrai que je peux monter à 8 points de l'astitude de guerre dans les provinces catholiques, il n'y aura pas de révolte. Même plus, en vrai, mais je peux pas rester longtemps au-dessus de 8 points de l'astitude de guerre. Ah, l'Angleterre est défenseur de la foi. Et ils veulent bien être copains avec nous. Tout le monde m'adore parce que je suis pape, je pense. Bourgogne a déclaré la guerre à son ennemi Pro Provence D'accord c'est mon ennemi aussi Provence Mais mais, mais. La, la Bourgogne a déclaré la guerre à son ennemi Provence Alors qu'il savait pertinemment que la France rejoindrait Alors ce qui est bête c'est que maintenant je peux plus appeler la France pour ma guerre pour Venise je pense C'est bien ça Ah ils sont allés à la Costille Venise Oi oi oi on va peut-être taper des cibles plus faibles, si l'Autriche rejoint pas, et l'Autriche rejoint. Bon, de toute façon, on va attendre que ma... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ma... Ma... Ma... Mon expansion agressive diminue, et on... on avisera après. Et on va se retrouver dans le prochain épisode d'European de... De Assassin's 4, épisode 3, bientôt dans une semaine